Je Guillaume je suis journaliste, lecteur en chef et présentateur à LCI. Je suis passé par BFM TV, Canal+, iTélé et je suis intervenant à l'ISCPA pour la filière journalisme et production et je suis également un ancien élève de l'ISCPA. Le but de cet exercice, c'est que les étudiants puissent créer une émission de A à Z en partant vraiment de, de rien du tout c'est-à-dire une réflexion ce qu'ils veulent faire dans l'émission quel est le thème quels est exactement euh, les éléments qu'ils vont utiliser les interviews les gens qu'il qu faut euh, faire venir ici les moyens de production évidemment puisque c'est leur filière et ensuite faire en sorte que vraiment ils prennent dans l'ensemble du projet eux-mêmes pour tout réaliser le tout ça va rendre une vidéo qui normalement devrait être d'une grande qualité très professionnelle donc on a tous hâte de voir ça Et je suis en troisième année de production et je suis en alternance. Cette semaine, on a fait une semaine de workshop pour une émission. J'étais présentatrice de l'émission, c'était un live donc euh, j'ai présenté l'émission avec mes invités. On a travaillé en équipe, moi je voulais vraiment avoir cette expérience de live donc c'était une super expérience.